Donc effectivement, des apprentissages peuvent aussi être mis en œuvre grâce à d'autres activités de formation donc qui contribuent elles aussi à personnaliser le parcours de l'étudiant et qui apportent d'autres apprentissages dans les compétences. Parmi ces activités, nous avons celle du club des entreprises, nous avons celle du service des sports, euh, école supérieure ouais. On a celle de l'École supérieure d'Art d'Annecy-Alpes et on aura aussi une intervention euh, sur les opportunités offertes par le projet d'université européenne UNITA. Donc je dis merci à Marie Villard et à Nicolas Borghese pour leur intervention sur le club des entreprises et la présentation de leur boxe e-pro. Oh, eh ben, bonjour à tous euh, je suis Nicolas Borghese, le responsable du club, et puis ma collègue Marie Villard, euh, qui travaille sur le projet dont on va vous parler aujourd'hui, et puis qui assure plus particulièrement, pour ceux qui sont sur Annecy à l'UT, le développement des connexions entreprises, universités. Pardon, je vais essayer de bien fixer Bonjour. le micro. Euh, voilà, donc on remercie bah, le projet Aspire. Le club est partenaire depuis 2019 et fait partie, comme l'école des arts, euh, des partenaires de ce grand et beau projet qui, on le voit, a ses complexités et, et nécessite euh, du changement et de l'accompagnement. Et nous, dans le cadre de ce projet, on intervient plutôt sur la partie insertion professionnelle. Et vous savez que l'insertion professionnelle euh, s'est renforcée depuis plusieurs dizaines d'années maintenant dans les parcours universitaires. Au départ, c'était un petit peu l'apanage des, des UT, des licences pro, des masters 2 et puis aujourd'hui on voit que dès le premier cycle l'insertion professionnelle bah, a toute sa place pour permettre à l'étudiant non pas d'attendre d'être diplômé pour se poser la question de dans quoi il veut travailler, quels sont les outils pour candidater mais bien de se préparer dès sa première année pour tendre vers même on va on ose aller jusqu'à une compétence insertion professionnelle autrement dit on euh, Autrement dit, comment un étudiant avec un niveau licence, master, avec un grade de licence, master et doctorat, puisqu'on travaille avec les écoles doctorales, bah finalement a un niveau de maîtrise de la compétence insertion Alors l'idée n'est pas forcément de rentrer dans, dans le détail, même si on a un bout de référentiel qu'on qu vous présentera, mais plutôt de vous, de vous mettre, de mettre en avant la démarche qu'on a impulsée et puis surtout les ressources qu'on vous met à disposition pour construire vos UA individualisées et puis plus largement pour déployer des, des, des modules, des ateliers d'insertion professionnelle dans vos maquettes. Alors on m'a demandé de rappeler rapidement qui était le club des entreprises, peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas. Euh, voilà, on a fêté ses 30 ans l'année passée, 30 ans de, de connexion entreprise, université, territoire. Voilà, c'est le début de la sagesse, euh, si j'ose dire. Et donc euh, voilà, un club qui s'est développé dès 1991 à l'initiative euh, au départ un petit peu de l'IUT d'Annecy, puis après de la mise en place de l'IUP Commerce-Vente, devenu IMUS et aujourd'hui de l'IAE Savoie-Mont-Blanc avec là aussi un enjeu de rapprocher le monde économique du monde académique, et puis surtout d'impliquer l'entreprise à l'université et permettre à l'université de s'ouvrir au monde de l'entreprise. Voilà, donc rapidement vous voyez un petit peu l'historique. Aujourd'hui on couvre quasiment l'ensemble des composantes avec un chargé de projet par composante pour justement développer à vos côtés les liens à l'entreprise. Euh, à côté de cette évolution, dire qu'on a trois outils phares. La semaine emploi entreprise, hein, qui est en dehors des maquettes pédagogiques et qui permet sur trois jours, un jour par campus, bah, de préparer les étudiants à des entretiens d'embauche pour des stages, de l'alternance, faire des simulations d'entretien et un petit clin d'œil aux équipes de BAIP avec qui on travaille de, de concert et de manière de plus en plus intégrée. Euh, avec aussi, bah, bien sûr, des entreprises qui vont venir parler, raconter la vraie vie de leur métier, de leur mode de fonctionnement et puis, si j'ose dire, des compétences dont elles sont à la recherche. Voilà, rapidement, donc, euh, voilà, vous le savez, euh, donc voilà, on, on crée des espaces de rencontre entre le monde économique et le monde académique. Euh, L'idée, c'est bien d'impliquer des professionnels dans les enseignements, euh, dans des espaces de rencontre avec les étudiants. Euh, vous le savez, hein, dans vos formations, vous avez de plus en plus besoin de, de recourir à la vacation, aux vacataires, euh, pour des enseignements euh, experts techniques, mais aussi euh, de plus en plus sur le volet insertion pro. Bien sûr, les événements, je parlais de la semaine emploi entreprise, du forum des stages, euh, du job dating, de l'alternance. Et puis, de nouvelles actions a, sur lesquelles on travaille, et Marie en particulier depuis maintenant un peu plus de deux ans. La BOXI Pro, Insertion Pro, qui va être l'objet de la présentation. Et puis, euh, le programme de mentorat, où on va terminer cette première année de mentorat avec à peu près euh, 90 étudiants, 77 mentors, issus du monde des collectivités, de la magistrature et bien sûr de l'entreprise qui accompagne nos euh, nos étudiants. Voilà, alors sur euh, NCU, euh, voilà l'objectif pour le club, c'était bien d'accompagner l'excellence et la réussite, euh, la réussite des, et, des étudiants, hein, la réussite et l'excellence des étudiants de l'Université savoie Mont Blanc, avec euh, dans un cadre, euh, des moyens pour pouvoir agir à vos côtés dans cette grande transformation euh, de votre parcours de premier cycle. Pardon, je ne me rends pas trop compte quand je parle dans le micro. Euh, voilà, donc, club partenaire de ce projet, vous le savez, on a un gros réseau de professionnels, hein, des professionnels de l'entreprise, des professionnels des associations, des professionnels des secteurs, du secteur public, parapublic, hein, APEC, Pôle emploi, les branches et les syndicats professionnels, les clusters. Et puis, finalement, on s'est posé la question de comment qualifier ce vivier de professionnel pour savoir quel professionnel peut intervenir sur quoi, à quel moment, à quelle fréquence pour être dans une logique d'anticipation et de proposition. Voilà, la boxe et le mentorat, j'en ai parlé. Et puis, euh, donc, une première phase d'expérimentation depuis septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, avec un peu plus de 450 heures déployées dans le premier cycle en grande majorité, mais aussi dans le, second, dans le deuxième cycle euh, sur cette première session. Et donc, un vivier de 50 professionnels qui ont pu être activés. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le club, plus précises. C'est clair pour tout le monde Voilà, donc l'insertion professionnelle pour nous est bien un facteur clé de la réussite et de l'excellence des étudiants, et en particulier de l'Université Savoie-Montblanc. Mont C'est typiquement une compétence transversale, qui est bien sûr différente des compétences experts sur lesquelles vous travaillez, mais qui vient compléter, je dirais, la cartographie des compétences, euh, voilà et donc pour euh, accompagner le déploiement de cette insertion professionnelle, euh, pardon, donc on a construit cette box insertion pro qu'on qu va vous présenter. L'idée est bien de pouvoir répondre à différents types de besoins. On l'a vu, le niveau de maturation et de déploiement de l'APC varie d'une composante à l'autre, d'une formation à l'autre. Et donc l'enjeu, c'était de pouvoir proposer une solution qui réponde à la fois aux responsables de formation assez avancés dans cette insertion professionnelle dans leur maquette, mais aussi de répondre aux enseignants novices, si j'ose dire, sur cette question de l'insertion professionnelle pour leur apporter une ingénierie de construction de parcours. Voilà, donc euh, la box, elle propose euh, donc des modules, des ateliers, hein, dans une logique euh, du A modulaire, du A individualisé. Euh, et puis aussi tout ce qu'on va déployer dans les buts et dans les masters de manière euh, plus classique. Là aussi, derrière tout ça, c'est l'idée que l'insertion professionnelle et les dynamiques de construction de projets professionnels appellent une ingénierie de modules, d'ateliers de, et surtout des réseaux de professionnels qualifiés, actifs, en permanence, pour pouvoir mobiliser ces, ces professionnels. Voilà, donc l'enjeu pour nous, c'est bien, bien de faciliter la mise en œuvre d'une insertion professionnelle innovante et de qualité. On ose aussi le, le terme d'innovant, même si le terme en lui-même, insertion professionnelle, est reflète pas vraiment, hein, et insertion a toujours une connotation un peu péjorative, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé mieux, on cherche et peut-être qu'on trouvera, j'espère dans pas trop longtemps, et c'est pour ça qu'on va parler davantage de réussite euh, de l'étudiant. Voilà, donc l'idée, c'est des ressources à la disposition des enseignants versus étudiants, un peu sur mesure, clé en main, personnalisables, qui vont vous permettre de déployer l'insertion professionnelle dans le cadre de vos UA modulaires ou des UA individualisées pour ceux qui le souhaitent. Voilà, derrière, bien sûr, pour l'étudiant, c'est construire à l'université les fondamentaux de son projet professionnel, sécuriser sa réussite et réussir son, son, son passage dans le monde du travail. Donc pour répondre à cet enjeu, ben on a construit cette box hein, et qu'on à, à, qu a pu structurer. L'idée pour nous, c'était d'avoir des solutions à vous proposer et d'être moins en amont sur l'ingénierie, mais d'arriver directement avec un système plug and play pour pouvoir répondre à un premier niveau avec derrière une logique d'amélioration continue. Donc l'idée derrière tout ça, c'est aussi de dire que l'étudiant, il y a quatre grands temps, dans son insertion professionnelle, dans la construction de son parcours. Le premier, c'est bien sûr la réussite et la découverte des campus, la réussite éducative. Euh, qui est plutôt porté par le BAIP, on y reviendra. Ensuite, pour le club, euh, ce qui nous apparaît important, vous le savez, on entend parler de plus en plus des compétences émotionnelles, relationnelles, les fameuses soft skills. Et l'idée, bah, c'était déjà de permettre aux étudiants, bah, en première année, déjà de, de se connaître qui je suis, comment je fonctionne, quels sont mes ressorts de motivation. Et vous savez que depuis une dizaine d'années, il existe un nombre important de structures qui proposent différents types d'outils on a en Savoie notamment Profil Scan hein, qui propose des, des outils de ce type et puis en Haute-Savoie une structure qui travaille avec l'université qui s'appelle Prismo et qui fait des prismes de personnalité, de la prédiction sur, euh, sur des métiers. Donc voilà, un premier thème, bien se connaître, découvrir ses motivations. Un deuxième euh, grand item, découvrir les métiers, leurs environnements et les entreprises. Et puis euh, bien sûr, passer à l'action, tracer sa voie et donc doter les étudiants d'outils. Voilà, et donc dans chacun de ces, ces quatre grands items, hein, orientation et réussite avec l'approche par compétence, l'e-portfolio dont voilà, vous avez beaucoup parlé, l'évaluation des compétences, un sujet technique. Et, et puis on pourrait rajouter également ici l'entrepreneuriat, puisque vous savez qu'à l'université, il est possible pour des étudiants d'obtenir le statut d'étudiant entrepreneur et d'être accompagné en lien avec les pépinières. Voilà, alors cette box, comment elle fonctionne Elle fonctionne, comme je vous l'ai dit, à partir de réseaux de professionnels, de communautés de professionnels. On a trois grandes communautés. La communauté des professionnels de l'entreprise, la communauté des professionnels des structures parapubliques, Pôle emploi, APEC, les chambres consulaires, etc., les branches et les OPCO, et puis bien sûr des acteurs privés type associations, euh, souvent jeunes retraités ou d'autres associations qu'on va pouvoir mobiliser euh, là aussi pour intervenir. Voilà, et donc l'idée euh, là aussi, c'est de proposer une multitude de sujets dans chacune des thématiques pour que vous enseignants vous puissiez bah, identifier les thématiques qui vous paraissent les plus adaptées à vos étudiants et à ce que vous souhaitez mettre en place dans le cadre de votre APC. Aujourd'hui, et grâce à Marie qui a fait un énorme travail, c'est une, une, une palette de plus de 100 des ateliers clés en main hein, qui existent, qui sont identifiables dans chacune des thématiques. On est allé très loin puisque dans la description de ces ateliers, ben, on va avoir euh, le dimensionnement en termes d'effectifs, les modalités hybrides, présentielles, euh, distancielles, et puis bien sûr l'objectif pédagogique et euh, je dirais les, les acquisitions de savoir et de compétences qui sont derrière. Voilà, peut-être Marie, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur les ateliers. Donc, c'est euh, une méthode d'ingénierie ah, euh, une une, une de module insertion pro en fonction des besoins des étudiants. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'est-à-dire être à, vraiment un soutien pour les, étudiants, pour, pardon, pour les enseignants pour pouvoir vous permettre d'être plus à l'aise dans la construction de ces modules, euh, co-construire avec vous en fonction de vos besoins, en fonction du niveau de vos étudiants, euh, C'est-à-dire que ça peut être simplement euh, un besoin de remplacement d'un vacataire, par exemple, à un moment donné, parce qu'il vous, euh, euh, qu vous a fait faux bon, par exemple. Ça peut être euh, redynamiser un, un module que vous aviez déjà en place, dans le, dans le cadre des PPP, par exemple, qui euh, mériterait d'être diversifié ou amélioré. Euh, ou bien ça peut être la construction complète euh, d'un module complet qui n'existe pas encore dans vos formations et qu'avec nous, on va euh, vous permettre de co-construire en fonction encore une fois de vos besoins et de l'ensemble de l'arborescence qu'on propose dans les trois items qu'on a, euh, qu a définis. Donc l'objectif, euh, c'est un appui à la définition, à la formalisation, bien entendu, du parcours de professionnalisation. Comme je l'ai dit, d'activer euh, uniquement certains modules euh, pour compléter, euh, par exemple, un PPP existant. On mobilise donc tout un réseau de professionnels. Donc ça, nous, au club, on avait euh, historiquement tout un tas de gens, euh, dans, euh, de professionnels qui, qui travaillaient déjà avec nous, qui intervenaient dans pas mal de nos manifestations. On avait aussi un vivier de professionnels, surtout consultants RH, beaucoup qu'on mobilisé pour les simulations d'entretien, par exemple. Et donc, on a euh, remobilisé tout ce réseau de professionnels. On les a... Euh, on, on, les, on leur a informés de notre projet, on les a interrogés pour savoir dans quel domaine ils pourraient euh, intervenir et puis on a formalisé donc un catalogue euh, qui est à votre disposition euh, et qui va vous permettre de, de piocher euh, en fonction, comme je l'ai dit, de vos besoins. Euh, une chose importante à dire, c'est qu'on est partenaire avec le BAIP qui lui-même avait déjà historiquement un certain nombre d'ateliers qui étaient proposés aux, aux étudiants, soit euh, des ateliers pour lesquels les étudiants allaient eux-mêmes, euh, de leur plein gré, euh, s'inscrire, et euh, également des ateliers qui étaient animés par le BAIP euh, au niveau de l'insertion professionnelle. Euh, il était évident qu'on allait travailler ensemble pour proposer un, un ensemble cohérent, commun euh, et qui puisse être à votre entière disposition. Euh, voilà, en fonction de, de ce que vous souhaitez. Donc, on a formé des binômes avec le BIP, on travaille quotidiennement ensemble. On a formé des binômes par, par composante, c'est-à-dire qu'un enseignant, euh, quel que soit son besoin, va pouvoir faire appel à ce binôme, donc moitié BIP, moitié club, par composante, et à l'issue d'un rendez-vous, on va déterminer, en fait, quels sont vos besoins, qu'on co-construire avec vous le module. Nous, on va activer nos professionnels, alors, ça implique après, derrière, forcément, la constitution des dossiers auprès des différents secrétariats, euh, et puis vous, vous permettre donc de mettre en place, après, dans les emplois du temps. On est en train, également, euh, d'essayer de simplifier l'accueil des vacataires. On s'est rendu compte, euh, dans pas mal de composantes, que c'était compliqué pour certains d'entre eux, euh, qui arrivent parfois, qui ne savent pas forcément euh, euh, où est la salle, où sont les clés, euh, à qui je dois m'adresser, etc., on a voulu essayer d'harmoniser tout ça et faire en sorte que ces vacataires soient le mieux accueillis possible dans l'ensemble des composantes, en essayant, et c'est ce qu'on est en train de faire, euh, de constituer un livret d'accueil commun global qui permettrait à chaque professionnel, en fonction de la composante dans laquelle il va intervenir, d'avoir le maximum, le maximum d'informations sur les contacts à qui je dois faire appel, etc., euh, voilà, pour qu'ils soient le plus autonome possible et que ça se passe le mieux possible pour eux également. Voilà. Donc là, j'ai parlé un peu plus vite que le, que le, le PowerPoint. Euh, oui, peut-être. Alors, que... euh, voilà, bah, c'est ce que j'ai dit. Hein, une majorité de professionnels qui sont vacataires, donc les professionnels euh, interviennent sur des créneaux de 1h30, puisque ça a changé. Maintenant, on va faire des créneaux de 1h30, je crois, dans quasiment toutes les composantes. Hein. Euh, voilà, parfait. Donc 1 heure et demie fois euh, trois heures, ou voilà, en fonction de vos besoins. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça Peut-être, Marie, juste euh, dire oui que cette box a été construite à partir d'un existant, d'une dynamique de partenariat avec cet enjeu pour nous de distiller ou de vous proposer des ressources insertion professionnelle pour vos maquettes. Et que cette box est bien sûr complétée par les outils existants. Vous savez que les étudiants ont accès à un career center où ils vont pouvoir consulter des offres. Pour mémoire, on collecte à peu près 800 offres d'alternance par an, 6000 offres de stage, euh, des offres d'emploi junior et job étudiants. Donc voilà l'idée, c'est aussi que ces modules, euh, le mentorat, soient aussi des moyens de prescrire euh, les différentes ressources mobilisables par les étudiants pour en faire des acteurs de leur projet et pas toujours bah, de, voilà, de, de, de mettre le, dire le, la carotte, mais plus souvent le bâton, <rire> euh, pour, voilà, pour leur donner envie en tout cas de se rapprocher des acteurs du monde économique. Les vacataires qu'on a donc mobilisés, les professionnels qu'on a mobilisés sont pour une grande partie bénévoles parce que historiquement dans le club, on, a, on fait intervenir des gens qui sont bénévoles, notamment sur les manifestations et également pour toutes les simulations d'entretien. Ils sont tous bénévoles. Euh, et puis après, ce sont des vacataires au même titre que tous ceux que vous, vous faites intervenir aujourd'hui, et donc le statut de vacataire éligible. Euh, et certains aussi sont employés sous le statut de mécénat de compétences, qui n'est pas tellement connu, mais qui mériterait de l'être un petit peu plus, qui permet en fait aux entreprises de déléguer un professionnel pour animer un cours ou pour donner, faire une intervention à l'école. Et dans ce cadre-là, l'entreprise peut être, peut déduire de, de ses impôts euh, 60% des frais euh, de la personne qu'elle n'a pas eu dans ces lieux, mais qu'elle a payé pour une intervention extérieure. Et le, le professionnel, lui, est payé de toute façon par... Euh, voilà. Par son entreprise. Et, voilà. et cet aspect que Marie souligne est, est primordial. Hein. Je ne vous ferai pas un schéma sur le marché du travail actuel, les enjeux de recrutement. Hein. On parle de, de, de, de marché de l'emploi attendu avec plutôt plus d'offres que de demandes. Et là aussi, euh, les entreprises ont des enjeux de fidélisation de leur personnel, d'attractivité des talents, de montée en compétences. Et on se rend compte que cette box, comme le mentorat, sont l'occasion pour les managers de ces entreprises bah, d'identifier des personnes, des salariés pour les reconnaître, les fidéliser, leur donner envie aussi parce que c'est valorisant que d'intervenir à l'université et que lorsque les professionnels interviennent à l'université, bah, indirectement, ils vont parler de leur métier, de leur entreprise et donc contribuer à faire connaître l'entreprise. Donc, je c'est véritablement une logique gagnant-gagnant. Vous mettez à disposition des ressources issues du monde socio-économique, hein, collectivités, associations, services publics et bien sûr entreprises. Et puis de l'autre, c'est de permettre aux entreprises de déployer leur marque employeur, de se faire connaître et tout simplement d'apporter de l'expertise et de renforcer les coopérations et l'écosystème local. Voilà, donc juste une petite slide, juste pour vous montrer à quoi ressemblent les ateliers de la boxe. Vous verrez, il y en a 118 exactement aujourd'hui, mais il y en aura un petit peu plus. Et puis ça va certainement évoluer en fait en fonction de vos demandes euh, et de vos propositions aussi, parce qu'on est très ouvert à ce que vous auriez envie, évidemment, et qu'on pourrait nous mettre en place. Les ateliers au départ ont été imaginés par nous sur la base de, de modules déjà qu'on donnait déjà, notamment à l'IAE. Et puis d'autres ateliers nous ont été proposés par des personnes dont c'est le métier. Euh, et donc, ont été, ont été ajoutées quand elles nous ont semblé euh, cohérentes, évidemment, par rapport au descriptif qu'on avait fait au départ, et que ça rentrait bien dans le champ. Chaque petite fiche, vous le verrez vous-même, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais c'est juste pour vous dire que la, la manière dont ils sont organisés, vous avez le type, ça peut être un atelier, ça peut être une conférence, ça peut être un talk show, euh, vous avez la durée, on en a parlé tout à l'heure, euh, le format, si c'est un TPTD, donc petits petits petit groupes ou groupe de 30 étudiants, voire plus si c'est un CM, le mode, évidemment, maintenant on peut parler de présentiel ou de distanciel. Le niveau, parfois, euh, donc c'est adaptable aussi, ça c'est une chose que, importante. Euh, évidemment qu'en fonction du niveau de vos étudiants, on va s'adapter à vos besoins. Et donc nous, on, a, on en parlera juste après, on a un référentiel qui présente aussi les choses, les, les compétences par niveau. Ensuite, euh, on décrit exact, euh, qui la personne euh, intervient et s'il si y a un prérequis ou pas pour animer cet atelier. Vous avez ensuite un descriptif très simple, un contenu et euh, un objectif pédagogique. Une chose aussi importante, c'est que sur un atelier identifié, je vais prendre celui-là, Soft Skills par exemple. Quand on a une demande sur une composante où il y a énormément d'étudiants, ça a été le cas cette année où on avait 360 étudiants par exemple sur l'IAE, forcément qu'un module va être démultiplié en autant d'ateliers que nécessaire. Donc ça suppose que l'intervenant préconisé n'est peut-être pas forcément disponible pour tous ces ateliers. Donc on a mobilisé tout un, un tas de, de personnes qui peuvent intervenir sur le même atelier, mais forcément avec une pratique personnel. Tout ça pour dire que l'atelier a un descriptif qui est ce qu'il est, mais la manière, le contenu peut être modifié en fonction de la personnalité, de l'expérience et de, de l'expertise de la personne, tout simplement. Il va s'adapter évidemment au niveau des étudiants et ça c'est à voir avec l'enseignant au départ quand on met en place le module. Donc voilà. Vous retrouverez l'ensemble du catalogue sur le site du club clubdesentreprises-usmb.fr et donc vous avez dans nos actions box insertion et dans box vous avez téléchargé le le, le, le Tout à fait. Le, le, J'ai une autre petite chose à catalogue. dire avant qu'on passe à un exemple qui a, qui a été mis en place cette année. Très très rapidement, en dehors des, des modules qui sont dans la, dans la box et que vous allez pouvoir voir, on a par ailleurs mobilisé des, des, des professionnels qui peuvent faire des interventions qu'on a appelées techniques. C'est-à-dire que par exemple pour un cours en génie civil, par exemple, je vais reprendre cet exemple, on a aussi des professionnels qui sont experts dans des domaines comme ça et qui peuvent aussi faire des, des interventions courtes ou moins courtes en fonction de vos besoins, mais qui peuvent aller compléter un enseignement technique que vous avez. On a souvent le cas, nous à l'IUT en tout cas, d'un enseignant qui va me dire est-ce que tu n'aurais pas un vacataire dans tel domaine parce que j'ai un besoin pour un cours, voilà. Donc ça on les a aussi inventoriées ces, ces interventions, elles sont indépendantes de l'insertion pro telle qu'on l'entend, mais elles sont aussi accessibles en fonction évidemment de, de ce qu'on pourra avoir comme réponse à vous donner. Très brièvement, et là aussi vous pourrez nous demander des exemples et puis dans les, pro, les prochaines pro, euh, explications qu'on fera, présentations qu'on fera, on aura aussi des, des retours d'expérience d'enseignants qui ont déjà mis en place des modules par le biais de la boxe. Là on vous a juste montré un exemple en bac plus 1, euh, un effectif de 52 étudiants avec un volume horaire de 16,5 heures en S2. Euh, voilà avec des ateliers qui ont été choisis, mis en place, euh, décrits déc dans l'item. Euh, on a simplement vraiment donné des, voilà, des, des exemples très simples. On l'a fait pour euh, pas mal de, de, de, de composantes, hein, quasiment toutes, euh, à des niveaux différents euh, et pour des niveaux d'études aussi différents du BUT1 jusqu'au Master 4 jusqu'à maintenant. Voilà. Juste peut-être pour, pour terminer le propos et laisser la place aux, aux questions. dire qu'on euh, Bien sûr, Marie euh, a fait un travail sur un référentiel de compétences hein, par, euh, par, par grande capacité à agir, euh, voire des savoirs complexes. Mais derrière tout ça, il y a aussi pour nous un enjeu de, de qualité des professionnels et notamment de sensibilisation à l'APC de ces professionnels. Et c'est la raison pour laquelle... On implique les professionnels avec la cellule Apprendre. On essaye de travailler vraiment de manière articulée pour aussi permettre aux entreprises de se familiariser avec l'APC, à la fois pour comprendre l'APC du point de vue académique et en même temps les nourrir, elles, dans leur réflexion sur l'approche par compétences dans l'entreprise et donc assurer un niveau de commensurabilité ou d'adéquation entre l'APC académique et l'APC entreprise. Et voilà, et donc on... voilà. Et c'était important pour nous aussi dans le contexte APC de même pour nous-mêmes, hein, notre travail, savoir aussi quelles étaient les compétences qu'on pouvait définir sur ce module insertion professionnelle en tant que tel. Donc on a décliné un, un référentiel à nous, euh, dont on pourrait parler avec vous après quand vous allez mettre en place les évaluations, pour faire des ponts en fait entre ce qu'on a mis en place et, et votre référentiel à vous de compétences, euh, pour qu'il y ait une cohérence tout simplement. On, on a décrit par niveau, là vous avez qu'une petite partie du référentiel, mais on peut en, après en parler plus précisément voilà Le temps défile, on n'hésitera pas à vous contacter par mail et surtout on va quand même prendre quelques questions juste avant de vous remercier. Euh, Est-ce que dans la salle il y a des questions Très bien, et ensuite on prendra une question à distance. Merci. Merci pour cette super présentation et pour l'initiative de, de la boxe. Euh, ma question porte sur l'évaluation, vous ne l'avez pas abordé, donc tout ça, ça intervient dans des formations, il faut qu'à la fin, il y ait des notes, qu'on le veuille ou pas. Euh, j'imagine que les, vous avez dit que vous avez mobilisé tout un tas de professionnels, mais j'imagine qu'ils sont assez peu armés, eux, pour faire des évaluations. Comment est-ce que vous envisagez ça, en fait Qui évalue et comment alors c'est l'enseignant qui va décider de la de quelle manière il va euh, évaluer le, le module. Nous, les les professionnels, si euh, l'enseignant décide que, par exemple, ah, pardon, un... je vous arrête tout de suite, pardon. je ne comprends pas de quel enseignant vous parlez. L'idée, voilà. c'est que ait... l'insertion professionnelle ne s'évalue pas au travers d'un euh, du, partiel ou d'un examen. L'idée, c'est qu'on soit à la fois sur de la MCC, sur du contrôle continu avec du présentiel. Parce que pour nous, l'étudiant qui va assister à une conférence sur la présentation du tissu économique des, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, bah, le fait d'être présent et d'avoir écouté constitue pour nous euh, euh, un gage de connaissance de ce tissu économique. Après, on a des évaluations très concrète, par exemple sur des ateliers CV où on va faire des simulations d'entretien et des corrections de CV où là on va effectivement euh, déployer une note à travers d'une grille. Alors, en fait, je suis désolé, je suis peut-être très obtus. C'est qui le O bah, ceux qui rendent, euh, ceux qui rendent l'atelier, l'intervenant. Sur un quoi. module Oui, mais il y, y, y a bien quelqu'un qui s'occupe. Excusez-moi, je vois ça euh, moi dans un module qui s'appellerait Aipe, par exemple. Ouais. Oui. Oui. C'est la même chose, mais précisément en AIPE, en général, il n'y a personne qui s'en occupe. C'est-à-dire que ou bien il y a un enseignant qui le fait ou bien le BAIPE le prend en charge. Voilà. Là, là ça serait le BAIPE qui se chargerait de l'évaluation, du coup. C'est l'intervenant. C'est l'intervenant lui-même, le vous donner un exemple. Vous... Oui, dans un module qu'on est en train de mettre en place pour l'année prochaine, il est prévu qu'il y ait une évaluation qui soit en fait un, un, un livrable, un rendu euh, par l'étudiant qui va rendre un CV. Un CV aux normes, en fait, qui va euh, mobiliser une candidature, comme s'il faisait une candidature euh, pour un, un stage ou un emploi. Pour ça, il va devoir définir un projet professionnel, expliquer pourquoi ce projet, comment, quel, quel, pour quelle raison il a défini ce projet. Ensuite, il va devoir faire un CV aux normes, donc avec des grilles d'évaluation, on peut très bien évaluer un CV. Il va devoir ensuite prendre Si Alors, bénévolement, euh, disons que ça rentre dans le package de l'intervention. Après, s'il relève d'une vacation dans le cadre d'heures, bah, ça rentre dans le, son forfait vacation. Mais bien sûr que ça fait partie du job que de le sensibiliser au fait d'évaluer euh, l'enseignement ou le, le, le cours qui veut. Ah ouais. Voilà. Ça aussi, l'idée, c'est qu'on le construise aussi avec l'enseignant référent du PPP ou de l'AIPE pour ouais, qu'on soit ça. dans les canons et que ça, ce soit le plus... En Mais les je, je vous interromps. On en a beaucoup déjà. Je vous remercie. Je suis obligé de faire le maître du temps. Merci beaucoup pour votre intervention.